Ok, salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Castor et horreur Bonjour à tous, salut. Euh, et on est sur euh, un jeu avec un bonhomme moche, ça s'appelle Arc, c'est ça Ouais. Mais il n'y a pas d'arc, c'est triste, ils ont des arbalètes et tout, mais. Il y, des... y a un arc. Ah, il y a un arc, d'accord, bah je voudrais un arc. Un arc. Ah oui. Cheveux. Je vais débloquer un arc avec des flèches perforantes super puissantes, Lily On peut avoir des cheveux rouges Jaune, ah, blanc, couleur, veux, euh, mais j'ai pas tu beaucoup de cheveux. Truc, Comment on augmente est... les cheveux ah, ça ça, es Stage du coup. Et après, tu oh oh oh oh. <rire> on peut faire des bonhommes vraiment moches. C'est hein ouais, <rire> ouais, aléatoire. Attends, bah. ah, j'ai pas du Lily. Hein. <rire> non, j'ai pas fait aléatoire. Parce que allez, sur allez, aléatoire, il y a des trucs. Visage inférieur. Ah, <rire> tout <'as> modifier. Oh, mais il est tellement moche. <rire> Désolé à tous les gens qu'on se... Ce genre de profil Le personnages de base moi je l'aime bien D'accord mais il est peut-être un peu standard Non Oui oui, je peux me mettre ce que tu veux En hein. longueur du coup Ok Est-ce que si je mets un bonhomme petit et noir Il sera plus discret Oui mais ça sert à rien dans un PVE Ce <rire> sera pas le même bonhomme Je vais lui mettre les yeux rouges <rire> Je sens on va voir l'idée on va faire <rire> ah, là, là, en plus, c'est vous qui allez me voir, c'est pas moi ah, Je m'en fiche euh, Les non, gars, on dirait oh, que s'il a marché pas. sur un dodo, il est... le dodo est mort. Ah merde Et Comment on vient les, les pectoraux paroles, Les pectoraux <rire> C'est dans, <rire> <pectorale> <rire> oui. dans la partie pectorale. Euh, <rire> il y a une partie pectorale Oui. Dors, partie corps, épaules, hanches... du corps. Oh Comment ils peuvent tolérer qu'on fasse des trucs aussi moches ah bah tu fais ce que tu veux hein Ils sont larges là-dessus hein Large Oh il a fait 30% en une bouffe hein mon... Mon petit sarkoche Il a des gros bras Il y a moyen d'avoir des bras un peu plus... Mais Pas forcément shot, petit Genre réaliste Lily Ouais Oh non C'est trop moche là aussi Essaye de faire un personnage réaliste mais c'est dur de faire un personnage réaliste dans l'ensemble <rire> Après tu peux prendre une meuf ou un gars comme tu préfères Ok ah, oh il y a un oh, ouais. Mon rex il fait un bruit mais monstrueux. <rire> J'ai des lances pierres sur mon rex. Parce que je dois récupérer sur des animaux. On va ouais, le laisser bon, comme mon ça. Je suis juste à, euh, il faut qu'il fasse 4 bouffes quand même. Ouais la chienne de serveur une PvE. On va prendre les cheveux ouais, gris. Ouais, tout, ouais. Ouais, juste Hauteur, ah réduisons un peu. Et Profondeur, d'accord. Bah. Parce qu euh... que je suis. Ah oui d'accord. Laisse comme ça. Main. Fais des mains avec une taille un peu plus raisonnable. Voilà. Jambes. Il va gagner 7 niveaux, mon sarco Fais des jambes un peu plus. Mais un singe. Pauvre singe, il va mourir. On enfin, des petits pieds. Il sera beaucoup moins à level que tiens, par contre, mon sarco hein. Mais il sera déjà pas mal. Ah mais c'est le niveau 10 oui, je sais pas quoi. Non, je ouais, je tarifs, très très ouf, bas. tiens, je crois pas que je sois level 5. Je crois que je me suis trompé, je vais vite level 60 avec le tien, c'est pas possible sinon. Bah non si niveau 15 je crois. Euh comment. Ah, non, nom de, de votre survivant. Hydro... Hydrolien. Mais euh est euh où est-ce que j'apparais Euh alors à la zone. Je demande. tu choisir Ouais c'est ça. Zone ouest 3 moyen, les marais sinueux. Pour moi il s'appelle juste Zone Ouest 3 Moyen C'est ça ouais Créer un nouveau survivant C'est ça Ouais c'est ça Si t'as pas déjà de personnage tu vas le chercher Je peux pas je vais m'occuper de mon sarco là bah moi je vais un sarcophage Non Sarkozukus Sarkozukus On sait pas comment ça s'appelle D'accord l'animation Qu'est-ce que j'ai dans la main exactement C'est un truc qui peut crafter crafter. Oh j'ai froid et je peux pas avancer. Logiquement, t'as un radeau à nous pas loin, Castor. Tu peux aller le voir. Logiquement, vu que t'es admin, tu peux lui cliquer eux de long dessus. Et après, tu dis oh oh putain, femelle, boss de logo. Bon, j'ai joué à un ça. jeu où automatiquement les touches étaient bien mises. Et je trouve ça quand même vachement chouette d'arriver dans un jeu et t'as pas besoin de. On peut pas faire échappe pour reprendre Oh, c'est bizarre. Ok, c'est vachement chouette d'arriver dans un jeu et d'avoir tous les réglages faits. Ah oui, que y'a quelqu'un Je le tape Non, mais tu veux, ça sert à rien, c'est pas de pvp. Je lui ai mis un coup Il a un, ouais, un pectoral rouge maintenant Prends pas de dégâts. Ouais, mais tu, tu vois du sang, mais en, fait... et en vrai, tu lui fais 0 dégâts. Oh. oh Oh Hydrolien ne supportait pas la vie du sang. <rire> il est mort Par contre, je vois à peu près rien. Y'a pas non, moyen de... Pas. de casser des petits puissons mais Lily, t'as juste à faire mais... tab. Ah. Gamma. Lily, tab. On va, on va venir, tu vas voir un peu la, la différence parce que nous, on est déjà sur du métal. Gamma. x Ça va marcher marché. Attends, gamma quoi Gamma, 6, ah, espace 6. Tab, gamma... 6, espace 6. Tab, gamma. Espace 6. Ça n'a rien changé, non Si. Fais tab, puis gamma avec 2M, espace 6. Avec 2M <rire> Wouhou Ok Tu peux mettre plus, et après tu fais juste euh, tab gamma et ça te permet de revenir Bon j'ai des Avec réflexes, de, de minecraftien qui reviennent. Je suis en train de casser un arbre Et ça me fait des dégâts, c'est normal Ouais c'est oui. normal, si tu as début. pas d'arme pour casser l'arbre, ça te fait perdre des dégâts Oh, oh j'ai vaincu l'arbre Qu'est-ce qu'on fait en <rire> ensuite vaincu Après tu fais I et... Euh, D'accord Comment ça s'appelle Et j'ai un bonhomme droi... <rire> moche sur pas. la droite, c'est normal un schéma qui te permet de créer des trucs. je pense aussi à mettre. C'est où le schéma Qu'est-ce que je peux fabriquer Il y a Des points de level bah, Qu'est-ce que hache, je peux faire en... Ah, je peux faire une pioche. Non, une pioche tu fabriques la pioche. Après, tu pourras casser. Elle un est débloquée par défaut. Comment tu je fais la, la pioche H, oui. Comment tu je tu la fabrique Sinon, tu passes ton ta souris dessus et tu vois ce qu'il faut crafter et qui te manque. Bois, branchage, pierre. Mais qu'est-ce qui me manque euh, ah il Horror, manque un caillou C'est où qui sp qu spawn euh... Des cailloux, des petits cailloux au sol T'inquiète, je vais aller chercher on bientôt fini Non oh, mais c'est bon moi je sais, je, je, je, je suis sur la plage en fait Ah oh, ouais j'ai récupéré des pierres Euh il spawn à peu près sur la plage, on sait pas exactement où il spawn J'ai spawn sur la euh, plage que... Ok t'es sur la plage Comment j'en fabrique tu un des... Tu vois des constructions ou pas Ouais il y a des gros machins à côté Mais il me alors, faut alors une pioche vraiment non énorme. Ouais vraiment énorme avec une porte à dinosaures vu la taille Et c'est à ta gauche ou, ou à ta droite je pense que c'est une rose en métal, Lily ou pas euh... Oh, il y a un machin volant du euh, fluorescent au-dessus. Oh, il y a plein de machins volants. Bah, j'en vois qu'un, mais. Fluorescent. <rire> tu vois Vous un oiseau précieux. qui On arrive Tu dès être... que tu vois un oiseau qui vole, et qui arrive vers toi. Je sais pas. Bah, de l'autre côté de la base, je vois trois points lumineux, un qui est vert et deux qui sont blancs. Et, et c'est pas de ce ah côté ouais, de la tête, C'est de l'autre côté de, de la base. J'ai euh... oh, de... pas dit en fait mon sarkochus. J'ai pas dit ah. de vers la mer Non, non, non, c'est le sarkochus. Il a 4 la mer ou es... T'es vers la mer ou t'es à l'intérieur des terres quand tu fais sur ta map M. Euh, Je suis juste à côté, je suis juste au bord de l'eau. Tu veux que j'aille dans l'eau pour que tu me repères mieux Non, que mais en fait vrai, je suis un oiseau au milieu. D'accord, bah tu vas pas me repérer parce que je suis sous l'eau maintenant. T'es sous l'eau je vais sortir. Ça va m'aider. Ça va m'aider c'est sûr. Mais vole pas trop, et puis on va se voir. Je mettre sur un caillou. Si Tu vois des cailloux Oui, il y a un gros caillou là où je suis. Ah bah ça faut des endroits où il y a des cailloux. Des cailloux. Un gros caillou. Non. Mais je suis genre à 30 mètres de la de la base géante. 30 mètres de la giga oh puneuse. Pourquoi giga, bah, Enfin, 50 ben bah, enfin, ça a l'air géant pour moi, mais... Oui, oui, c'est géant, je pense. De toute façon, ce sera plus encore de base, mais... Euh, tout, toutes les bases sont géantes par ici, en fait. Oh Tu vois un oiseau ouais. Et, Et ça, ça j'ai un glaçon, c'est-à-dire que je vais mourir ou pas Ça veut dire que tu prends très froid, tu commences à perdre de la vie. D'accord. Euh, tu comment pas je me réchauffe de vie pour que ça soit trop On peut se mettre sous un arbre pour se réchauffer Non, non, faut que tu te prends une torche. faut que tu... Ouais, une torche, débloquer base. torche. What Je vais contrôler, il tape c'est un malade Oui, c'est le contrôle, c'est pour taper aussi. Ouais, moi j'ai C'est pour taper aussi <rire> Oui, il oui. y a plusieurs tables de tapage. Je crois. Ah, c'est T'es sur un caillou, donc t'es sûrement par là. Oh, oh vous mourrez de faim. Fille, hein. <rire> je vais crever. Ah, j'ai mangé des baies. Oups, j'ai tout mangé là Ou je les ai droppées. Ah, je les ai mis dans ma barre ouais. d'action. 1, 2. Mais elle est complètement buggée la barre d'action, c'est ça Non. Si t'appuies par exemple, si tu mets ta bouffe dans la barre d'action 1. Oui T'as plus qu'à rester appuyé sur 1 et ça va te la bouffer de la bouffe à l'infini Ça as, marche as pas J'ai de la bouffe en 1 et en et 2 et ça, ça marche pas d'action anglaise Lily Où est-ce que tu es oh. Tu modifies les barres d'action, oui j'essaie Pour reconnaître Le jeu a Vraiment été fait pour anglais de base Bah oui mais... Il mais... devrait, il devrait, il devrait euh... ah, Je sais pas comment te poser des questions pour savoir où t'es... Emplacement de raconte Fais moi au pire hein, c'est plus simple nous on connaît un peu les lieux maintenant on a l'habitude moi j'ai un sac mais il est très très bas à level hein. est ce que tu vois un sorte de, de bateau sur l'eau 9 je sais pas euh, attends radeaux, attends je oh, vais merder. mettre l'oiseau sur le radeau et je vais essayer tu de, de, de rentrer donner vers lui. à peu près les coctats toi oh, je peux enfin manger quand, quand non, tu fais M, M, sur tu le vois radeau. une petite carte qui va s'ouvrir et tu, ouais. peux, tu peux nous dire à peu près où c'est euh, je suis en 17 Enfin, 17 pour le truc du bas et entre euh, euh, 45. Oula! Est-ce que tu vois un bateau sur l'eau? Il est très loin, il est très loin. Il est beaucoup plus haut que nous, Castor. Comment je viens là map Ah, c'est bon. Il vole un... les lasers? Oui, mais il est beaucoup plus mais, haut que nous. Mais, mais 40, je, je suis très loin des lasers. Hein. 17,45. C'est beaucoup plus haut que C'est euh, dans l'autre sens. Hein. Je vais ramasser euh, des. Je vais faire une collection de cailloux en vous attendant. 1745, il est super bon. Pourquoi je peux pas ramasser tous les cailloux par terre Il y a des cailloux et des vrais cailloux et des faux cailloux. Des cailloux, des petits cailloux que tu peux récupérer. Je vais les récupérer, j'ai mon argent. Mais c'est pas en faisant eux Les petits cailloux aussi, les gros cailloux faut une pioche. D'accord, mais pourquoi je peux. Oh, il y a des gens morts. Oh, Tami Ça va, Tami Non, mais Castor Il est quoi mais c'est pas possible. Mais pourquoi les touches elles sont complètement buggées Mais je suis en train d'aller les chercher. C'est quoi la, la, la touche pour euh, traîner un corps C'est euh. E logiquement. E Ouais. Mais pourquoi il y a marqué M alors m. m Traîner un corps euh... M Traîner le corps. Personne n'a jamais vu M Mais. D'accord, bah c'est... devoir des, des touches. Des touches <rire> Ça, vraiment... <rire> Ça marche pas <rire> Je peux rien faire Si je peux m'accroupir. Pas... F c'est pas E, c'est pas. Ah On était juste à côté de l'eau et t'es. J'y okay. vais enfin, aussi, J'ai hein. <rire> produit quelque chose de consommable que, consommable que je ne nommerai pas. Oui, on sait. <rire> c est... C est... C est ah, j'ai dû ça. changer ma mais touche, en fait. Ah, ça c'est pas rendu bien. Parce que tu vois une montagne pas loin de toi. Une grosse, grosse gros, montagne. Euh... Elle est un peu planche. loin de moi, mais je la vois, je crois. Okay. J'ai du mal avec les touches. Euh, c'est quoi... Comment... C'est quoi dans les réglages, la touche pour euh, euh, faire les actions euh, de type utiliser C'est E. C'est E. Tout le temps, E. Tout le temps, tout le temps. Ah, sauf que... Hop. Sauvegarder. Sauf que moi, j'avais plus E. À mon avis, c'est pour ça. C'était M. J'avais touche de souris. Oh. Ah, il y, y a une grosse base à côté de moi, là. Lily, tu okay. sur la plage, on est d'accord. Ouais, j'ai même Tammy qu'il faudrait enterrer dans notre cimetière. Est à côté d'une falaise ou pas je suis à côté d'une femme, elle s'appelle Tammy. Une <rire> falaise, pas <mais> une <falaises>, femme. Il <rire> euh, y a des petites falaises au bord de l'eau. Oui mais t'es où toi Oh il y a des gens dans la cavale qui Bah moi je suis juste quoi, à côté. Oh Elle a parlé Elle est morte et elle a parlé elle est Alors rare, ça veut dire quoi Il a dit un truc elle genre 16h30. Vie. Ah non, elle est en train de dormir Faut que je la noie, c'est ça, non Ouais, ouais, c'est ça. Faut <rire> récupérer le stuff. Ah, il connaît bien les bateaux Comment je la lâche <rire> Tu fais le... je ah, <rire> sais pas où il est, hein bah, attends, Ah, mais... là, là Elle est niveau 4, est elle doit avoir 5, plein de stuff. je de suis moi. Ah, mais oh, je te vois, en fait. Aurore. Oh. Oui mais je vois pas Lily. Ah, je remeurs de faim. Bon, je vous attends sur ma petite plage. J'ai l'impression d'être Robinson Crusoe <rire> et attendant un bateau. Oh, il y a un oiseau qui est passé au-dessus de moi Là là là je les vois. Oui Lili Heureusement que je t'ai vu. <rire> Attends j'ai une noyée donc je m'occupe moi. Attends c'est un autre gars là. C'est pas toi. Où ça? Devant Allez, moi. Mais si c'est moi je bouge je vous fuis. Ah, mais je fuis pas. C'est pas sûr qu'elle est beaucoup. Ah c'est la armure quand même. Attends 75 dév. C'est pour moi hein. 67 66. Bah en fait on a une armure en faire et pour nous ça veut rien. Vous voulez pas. On va te passer une armure en faire dès que tu seras arrivé donc ça a rien va pour toi mais tu peux quand même t'amuser à prendre le stuff. Comment je déplace... Ah voilà Oups Après tu pourras ouvrir son inventaire dès qu'elle sera morte Oups <rire> j'ai je jeté un caca vie, de vie, une de vie. Et là elle est morte Eh <rire> c'est pour, pour moi c'est pour moi On, là, on, là, on là, vole là, pas, je pas je le stuff E en fait euh, accéder à l'inventaire Tout transférer avec les deux petites flèches en haut Hop Voilà là, Bon là, est elle est plus très est habillée maintenant Il y a deux caca dans l'eau c'est normal Il y en a un qui est à vous non Si tu fais hip tu peux... Prendre ton armure et la déplacer dans ton stuff Ou ouais. faire eux sur l'armure pour la prendre Si j'avance au ralenti parce que je suis lourd c'est ça Ouais ah, Augmente ton poids dans les trucs de stats T'as au moins gagné un level hein. euh... Pourquoi ils se mettent pas automatiquement Comment on met l'armure dans les emplacements qui correspondent ah, tu les déplaces Ah c'est juste que ça peu. lag <rire> <rire> Je suis pas habitué du au quoi, jeu qui lag, désolé de... Tu peux prendre tes points de... de niveau Et je te conseille de mettre que du poids au début avant 300 points t'as intérêt à mettre que du poids. Parce que le poids, c'est la base. 4 levels. Oh J'ai débloqué de... des okay. trucs jusqu'au niveau 4. Oui, oui, du coup, t'as intérêt à prendre par exemple les trucs de base. Hein. Genre quoi, une hache Tu peux pas le tuer. Oui, une hache, hache un feu de camp, les trucs de base. Un feu de camp J'ai déjà un feu de camp sur moi pour l'instant. Armure. Oui, oui, mais tu peux garder Des les chaussures. En fait, t'es en train de les débloquer pour après. Caisse de stockage. Bon, on verra la suite plus tard. Est-ce qu'il y a un okay. monsieur qui est en train d'essayer de me tuer là Lily, mets eux sur moi à longtemps. Et fait accès Attends j'ai un modèle. duel à faire Pourquoi ma touche pas... de taper elle marche plus Attends, un instant euh... Tu veux vraiment faire un duel Attends, Attends taper, comment on tape Attaquer Au corps à corps Left gauche, mouse hein. bouton Appliquer ça lag, Sauvegarder, reprendre Ah mais là, là, là je peux vous pas taper pas. Bravo euh, C'est vous qui êtes trop bizarre vous êtes déguisé en bestiaux AAAAAH oui. a une araignée géante Les gars qu'est-ce que je fais si y'a une araignée géante Araignée géante mais non mais ça c'est mon animal <rire> <rire> Quoi chibi ah, Quoi Regarde ce que j'ai dans les mains Regarde okay, ce que j'ai dans les mains que tu reviennes. Oh oh Lili, <rire> Mais non, il, a, il a une araignée Lily, pourquoi ils vont <rire> <rire> oh, arrête <rire> <rire> Maintenir E pour plus d'options Oups je voulais être recruté dans ma tribu <rire> Ah, accepter l'invitation de la cavale si Tu mets ta souris dessus, tu laisses ton temps, tu vas avoir un truc qui va avancer. Ah c'est bon, on revient à la base. Allez, on rentre. <rire> Mais comment ça, on rentre? Vous, Pourquoi c'est la... moi qui suis à la place du martyrisé? <rire> c'est pas martyrisé, il te ramène. Ouais, ouais, ouais, c'est ce qu'on dit. Des... Ouais. Après, euh, t'as pris Castor comme conducteur, c'est pas. Ah, J'ai peur pour mon vol maintenant. C'est chez nous euh... Non, c'est pas chez nous. Non, <rire> non, quoi non, non on m'a commence il y a trois jours. Gamma. Six. Non, je vois toujours mal. Hop Comment je fais Ah, j'ai sifflé. Comment on siffle mais Tu peux mettre gamma plus haut. Hein. je peux mettre gamma vite pour mieux voir l'île Gamma Euh. Ça marchera pas. Ça a pas mais... marché. <rire> j'ai essayé. Sur Minecraft, ça marche. Ah, c'est G pour siffler. En fait, t'as T, t, t ça je vais appeler quelque chose à toi. Y, ça peut de, de dire ne me suis 10. plus. Et après, tu peux faire T longtemps et t'as toutes les options de sifflement. J'ai l'impression que ça change rien de changer le gamma. Bah, on on va un... si pas Oups, hein, on voit pas. rien quand on met A. Gamma 20. Ah, on voit bien en gamma 20. C'est de 1 à 10, je crois. Bon, 20, ça marche bien. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe non, spawn super loin de la base alors que pas de Je prends plein de branches dans le visage c'est pas très agréable Castor <rire> bah Attends mais j'ai... Je, je, je, je, je de le poser parce que là je dois récupérer mon énergie Pourquoi moi j'ai encore plein d'énergie t'en as la plus qu'à toi Castor Mais bah parce que moi j'ai pas mon énergie au max je te rappelle T'as toujours pas augmenté ton énergie Mais t es, t es, la différence de niveau est quand même flagrante hein, entre deux... Quoi J'ai même pas 10 levels de plus que toi Ouais t'en as quand même 50 de level plus que moi Bon je cueille des petites framboises pendant ce temps là Si vous permettez euh, on passera te passera récup... de la bouffe après, les Genre euh, Mais comment ça se fait qu'il est le droit de me récupérer comme ça Parce qu'il était dans notre team. Ah C'était un cadeau empoisonné. Non, sinon on pouvait pas te récupérer, aurais, tu aurais dû y aller à pied. Ah, ah d'accord, j'ai rien dit. Ah <rire> oh là, là là, mon dieu, les grandes griffes qu'il a, ton oiseau. Euh... Je crois qu'il a pas vu le dérinosaure. Oui, je crois qu'il a pas vu non plus le sarcochus. Ah, je suis dedans On dirait une montagne, ton dinosaure à l'intérieur. C'est un de mes T-Rex qui est sorti argent ah, j'en ai ta vie. Oui, non, c'est le mien. Mais c'est le mien, je viens de le, c monté. 44, c le Mais c oui, c monter. Ah oui, c'est moi que je l'ai monté. Ah hein. oui, il est agressif. Je me demande ce si qu'il y a en haut ce truc de volcan. Vous avez froid, réchauffez-vous rapidement. Je crois qu'on vole trop haut, j'ai froid. Ouais, bah t'inquiète pas, on va te donner une armure, tu auras moins froid. Putain, oh, il y a une ligne rouge, c'est quoi la ligne rouge C'est la ligne C'est des drops qui donnent des choses en général. D'accord, pourquoi il y a des gros bestiaux parce que c'est des animaux herbivores Parce que c'est une zone normale Lily Ils sont plus gros que herbivores D'accord Toi t'es herbivore Castor Non je me tais pas, pas que Pas que, ah mince faut que je me méfie alors Ah il me désespère déjà <rire> <rire> On dirait vraiment une montagne à l'intérieur de Castor Enfin de, de son oiseau Oh je suis tombé bah, Je suis tombé Ah d'accord euh Lili il est où Ouh Il est à l'étage T'as un gros Lili. lézard, horreur Lili il va falloir que je. Non ça c'est le mien Ah d'accord Lily tu m'accompagnes, t'es où ah. mon croco eh ben, où. Attends, attends, attends, il y a un gros lézard dans le coin Il a vraiment attends. couru Attends, t'as vu Lili, mon raptor par là par là Lili. Par où, par où, par là Pourquoi t'as un caca ah. qui te suit toi, horreur C'est un ours <rire> Ah c'est un ourson J'ai cru que c'était un caca avec les graphismes de l'arc, désolé ça, tu fais F pour l'ouvrir. Ouais, je fais F. Atelier verrouillé. Descends. Ah, c'est bon. Tu, tu descends. Ouais. Et en bas, tu vas retrouver une armure. Euh, attends, ouais, le crâne, tu peux le mettre sur ton armure. Et une pioche, une épée et une, une euh, arbalète normalement. Il manque le pantalon, t'as pas récupéré le pantalon. Voilà. Maintenant, si tu son inventaire, tu peux mettre cette armure là. Oh oh. Mais j'ai pas être super lourd avec vos trucs. Vous avez non. chaud. Rafraîchissez-vous... Oups, oui, pardon, je crois que j'ai fait caca dans la maison Je suis désolé J'ai pas pu me retenir Ah, il y a des toilettes dans le jeu Oui. Est-ce que vous voulez mon armure en. J'ai cru que c'était mon caca qui se promenait, en fait, c'était juste le... Pourquoi je suis coincé Pourquoi je peux plus... Qui m'a bloqué T'es trop lourd T'es juste trop lourd, en fait Je peux même plus bouger Aïe, doucement Oh, il m'a fait bouger, en fait Oui Allez, attends, attends, vas-y Je l'ai coincé, je l'ai coincé, attends Mets-lui, mets-lui auprès de la porte Ah c'est bon, sortir, je suis plus trop lourd normalement Allez, je... Attendez <rire> Arrête, il est les décors. Ok, Lily, je vais te montrer les coffres Regarde, suis-moi J'ai 131 oh, de poids sur 150 Ok, les... okay. Ouais, ah, Du coup, je vais avancer au ralenti Lily, regarde, là c'est le coffre des stuff Genre les armures, les trucs comme ça Donc déjà, il y a des là-dedans Il y a des animaux oui, en vrai, oui, c'est des Pokéballs. Donc, ça c'est pour toi, je vais te la passer. Regarde, ok. Attends, sors-lui dehors. C'est pour toi. Pour toi. Oh si tu fais gauche, ça balance, ça sort le Rex. Si tu fais clic gauche à côté viens du Rex, dehors. ça va le re-rentrer. Ça stocke viens pas l'inventaire. Et là-dedans, t'as tout. Ça ressemble à quoi, un Rex? Bah, viens, tu vas voir. Ah, attends, attends, attends, attends, deux secondes Faut juste te montrer l'autre coffre. Lily, ouais, là, il y matériaux. Faut que je regarde euh, en fait. fait. Ils sont verrouillés. Oui. Ah non. Non je peux y accéder. Oh, y a de la peau, des armures. Ouais, y a plein de machins. C'est plein de stuff et là-bas il y a les ateliers, les machins comme ça, ça permet de créer des objets, tout simplement. J'ai un truc qui va expirer dans 28 jours. Ouais, ça s'appelle un Malrex. C'est le Pokémon. Non oui t'inquiète, c'est ton, ton animal justement. Tu peux là. la mettre dans ta barre des tâches là Enfin la barre du bas là. Mm, c'est parti. Après tu peux sortir par la porte. C'est eux pour fermer les portes et ouvrir les portes. Et un rex euh, c'est ça. Oh mon dieu la taille du caca. Et là. <rire> c'est le seul truc qui m'intéresse <rire> <Okay>, Donc là. <rire> là Mais c'est effrayant Mets-le dans, dans ta main, voilà. Donc comment donc, je fais Je peux pas je sauter. Clic gauche. Clic tu gauche mets pour la, la Pokéball dans ta barre du bas. Tu la prends en main. Comme les baies. Oups, attendez. Ouais, c'est bon. Et ensuite Et après, je jette en l'air Clic gauche, clic ça marche gauche. pas. Qu'est-ce que Clic droit alors. Clic droit, ça tape. Il a modifié une touche. <rire> Il a modifié. tout mes modifié. Fais contrôle, fais contrôle. Contrôle. Non, non, attends. Option. Qu'est-ce qu'il a changé C'est utiliser Lily. Ah non, attends. C'est tirer. Tirer. Tirer. scroll down. Right mouse. Action secondaire. tirer Il n'y a pas une traduction du jeu Ah si, c'est traduit déjà. Mais les options, ils s'en fichent. Wouh Oh, regardez le mien, il, mieux, il de fait, fait des caca encore plus gros que celui de Castor! Je vais à quoi mais. Non, mais... À quoi ah, le mien, il est range derrière! Range-le, range-le, range Lily! Comment je le range? Tu te mets à côté avec la Pokéball! Mets-toi dans, dans le coffre! Je fais quoi? Tu te mets à côté de lui! Ouais! Et tu fais E! Et tu fais e. E. E, gauche, gauche, gauche! E, ça va te faire monter à dessus s'il si avait une selle! Et là, ça va t'ouvrir son inventaire! Faut que je fasse une autre selle de chelou, Rex! C'est chelou là! Je comprends pas comment ça fonctionne! En fait, si tu fais. Ça te propose de l'ouvrir parce qu'il n'y a pas de sel Mais sinon ça peut mettre E euh, c'est pour monter dans les animaux Il y a un espèce de graphisme ch chelou sur lui What Mais qui est-ce qui ouais. me en... bloque là E euh. Non Hop de le jeu. Ça dure longtemps en fait euh, là, de le mettre dans une Pokéball, c'est ça Ouais Il est un peu est gros arrêter. donc faut le compacter Oh euh... J'ai réussi Il est dedans Attends il faut un petit... il fait des fibres Castor Ramassez. Ah, je vais chercher des mais films, je te je joue, je je gros extrêmement. <rire> oh il ouais, pèse 4 ouais. il peut Pas me permettre de pouvoir garder ça non mais, est... Comment ah, on bah le jette bah, euh, ouais bah. tes armes. On va pas te passer d'armes parce que ça va te peser trop oh. long, trop lourd pour l'instant. Donc t'auras intérêt à te level up. Mais j'ai de passer une selle parce que t'as pas de selle du coup c'est dérangeant. J'ai une hache pour me battre sinon. Oui mais Et le direct c'est un peu plus sain que ta hache. Ta hache tu crois Je ah, suis pas persuadé. Qu'est-ce ah, oh. Qu qui fait trembler le sol ah Bonjour on va faire un duel oui, non, et on va voir qui va gagner. Oh, sort ton T-Rex, vas Il est vraiment en train de tuer mon T-Rex. <rire> ah, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Oui, quoi, ça fait pas beaucoup de dégâts oui, J'ai oui, du mal, oui. mon écran il arrête pas de trembler. Ouais, quoi Normal, ça, coup de <rire> Sors ton T-Rex. Sors mon T-Rex, d'accord. J'ai un feu de camp sinon. Telle. Il veut pas sortir. C'est clic gauche. Ah Wouhou il fait caca à chaque fois qu'il sort. Ouais. On va faire une tentative. Oups, je l'ai abîmé. Comment je le soigne Il l'a abîmé. <rire> bon, je <rire> non, mais il a une tâche de sang maintenant. C'est un, bon, oh un objet. Oh Je, abîmé. Euh, je il suis il a dessus. De vie, donc il, a 10, il a 20 fois plus de vie okay. que D'accord, ok. Et c'est quoi la touche pour faire caca je euh, sais plus, mais t'as une touche dans les paramètres. <rire> il y en a vraiment une, c'est génial. <rire> Mais c'est chelou. C'est pas une blague, y'en a vraiment une hein Déféquer, add Je sais pas ce que c'est, add Je sais pas non plus ce que c'est Attends, je vais sortir le diplodocus mettre pack-up Elle est où Déféquer, add On va mettre euh... Ça Mince, c'est aussi remonté dans le chat, du coup il est pas content Appliquer, sauvegarder... il va t'enlever, habitué dans le chat Qu'est-ce qu'on peut mettre L'étoile, peut-être Ah ça marche En plus OUI Bah caca l'a fini. Vraiment C'est trop fort Moi tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas Parce que le caca ça a vraiment un intérêt dans le jeu donc euh, tu peux pas Moi j'arrive pas Ah bon Je sais pas si tu peux faire... On peut faire un combat de Rex Mais j'ai... Oh pourquoi le mien il est attendez, tout blanc Attendez Attendez Regarde Tu fais qui à nouveau Ah j'ai pas <rire> vu le message Lui, Ouais. Lui, regarde deux secondes Ça oh. C'est c'est plutôt pratique Mais le mien il est pas plus fort que le tien Si en, en soi si Bah si tu veux, Lyon, on va aller tuer quelques machins Quand ça tu vas level up Tu me suis Euh ouais je, je voulais casser un, un arbre mais c'est un peu compliqué. compliqué Euh je te suis okay. sur mon T-Rex ou Ouais ah, là y'a plus rien non, non, Oh il peut courir Oui il peut courir Génial Bon ouais, oh, bah merci bah, on ça, va, va l'appeler Je sais hop. pas comment on va l'appeler Y'a un machin là Y'a plus rien ça, ça va s'envoler avant que tu partes, avant que tu le tapes, je pense J'arrive pas à le taper T'es trop devant, je pense C'est clic gauche, là, toujours Tu l'as tué Wouh Et là, tu peux le déposer si tu, re... tu remets un coup de croc dessus Et ça va, te donner... Ça va te donner de la viande sur ton T-Rex Pour ouvrir ton T-Rex, tu fais F Si tu fais J F, plus. ça ouvre l'inventaire de ton T-Rex Ça te donne les levels de ton T-Rex D'énergie qu'il a, etc Ah, C'est clic gauche, en fait, pour taper et, et tout Et son inventaire Attends, t'as dit, il faut faire I pour euh, voir le truc du T-Rex F, F, pourquoi F Pour, parce que pour la familier, d'accord En fait, F c'est ouvrir l'inventaire ciblé Donc quand tu ouvres un, un feu de camp Tu fais F, quand tu ouvres un N'importe quoi tu fais F, et quand tu es sur un animal Tu fais F pour accéder à l'animal okay, euh, Ce okay. que je te conseille, vu que tu quand même pas mal de vie C'est d'augmenter l'attaque sur ton T-Rex D'accord, et, et non, moi j'augmente tu sais, euh, Mon poids Ah non, le poids ça sert à rien sur le Mais surtout, Mais as sur mais personnage, oui Oui, toi, hein, le poids Jusqu'à au moins 300 T'en auras besoin Est-ce qu'il peut suivre Oh Je viens de tuer un arbre Oui, Lily, c'est normal, ça repoussera Mais je l'ai one-shot C'est normal, c'est normal Si tu marches à côté des arbres, ça les casse, Castor il les du J'arrive pas à tourner Ah, Z, ça fait pas d'effet sur les sur le côté pour tourner Ce machin là, on va le tuer, je te laisse le tuer pour t'entraîner Et Ça te fait gagner des levels à toi et à ton direct. tu mets des coups de croc. Le jeu le touche là Si tu fais clic droit, oui, ça Ça touche Il fait des bruits si tu fais le droit ça fait ça Comment je sais si je l'affronte là C'est un peu compliqué Là je lui mange les fesses les non gauche. Tu fermes les clics de gauche hein tu le tapes pas là Ah faut spam Oui faut, faut toucher, A chaque fois que tu mets un coup ça se tape en fait Là je suis en train Et de le taper on, en en on est d'accord Ça veut dire qu'il a la moitié de sa vie Là on le tape, on le tape C'est un peu long mais Bah il a 2000 de vie donc oui Bah il descend très fortement et là il est mort. Et là tu peux le dépecer. Et là logiquement ton T-Rex ou toi ont gagné des levels en général. Allez, je vais faire F pour voir ça. Moi j'ai pas gagné de niveau ah, je suis ah, juste quand niveau. Quand tu en... fais F tu vois créature et survivant t'as les deux. D'accord. Euh, tu gagnes surtout des levels quand toi tu craftes des choses par exemple. D'accord. Si tu veux gagner des levels craft un bateau. Ah non suis moi je sais où tu vas. Là faire des là il y a un bestiau, j'ai rôle de le tuer. Il, il, il, il, il. Suis moi tu vas gagner plein de levels. Ne t'inquiète pas, pas il et est inoffensif lui. Il est inoffensif. A... Il va courir assez vite mais. J'arrive pas à le taper. Ça lag. Quand, quand tu vois ton énergie qui descend plus, c'est-à-dire en haut à droite, t'as l'espèce d'éclair, c'est l'énergie. Si tu ouais. vois qu'il descend plus, qu'il bouge plus, et que t'arrives plus à taper par exemple, c'est que ça lag. D'accord, bon pour les, les gens qui découvriraient le jeu, là, là ça lag. Ah oui, bah, du coup il a tenté de s'enfuir. Oui, j'arrive plus à le taper. Il est en dessous de toi. Hop là Tu tu vas gagner 9 levels grâce au truc que j'ai proposé, même plus, 15 j'y allez D'accord euh, c'est peut-être là où pour le premier épisode, merci à, à vous pour la découverte, et on continue euh, tout de suite